Dans le dernier épisode, je découvrais un pays qui m'était totalement inconnu. Le Sénégal. Au sein de son environnement hostile, j'essayais avec un succès relatif de faire pousser des plantes que j'ai ramenées avec moi. Au fil de mon séjour, je me suis mis en quête de vert sénégalais, m'amenant des régions sahéliennes aux contrées verdoyantes de Casamance. Je continue ma quête en direction du Sénégal oriental, région mystérieuse au sud-est du pays. Sans savoir ce qui m'attend, je m'aventure longuement sur une route escarpée, jonchée de nids de poules et d'immenses flaques de boue. Sur la longue route entre Tambakunda et Kedougou, je tombe à ma grande surprise sur un troupeau de Fakochères, sangliers des savanes qui n'ont pas l'air d'avoir peur des hommes. C'est impressionnant ce truc. Ils sont à 1 mètre de moi, juste devant ma voiture. Oh putain, ça rase! Incroyable, hein, pas que cher là. C'est comme dans Timon et Pumba. Et voilà, il disparaît comme il est apparu. Après plusieurs heures, j'arrive finalement aux frontières de la Guinée, dans les altitudes du Sénégal oriental, véritable pays dans le pays. J'aperçois un plateau rocheux et un petit village desquels je m'approche. Depuis mon arrivée dans ce pays, tout est tellement plat, les hauteurs des montagnes me manquent terriblement. Je n'hésite pas à m'y diriger, malgré le vent qui devient menaçant. On passe quelques heures avec deux jeunes que nous avons croisés dans la forêt pour cueillir des mâdes. C'est l'abondance. Donc c'est un fruit qui pousse sur des lianes fruitières, donc des, des lianes sauvages. C'est hyper acide, j'ai l'impression que je suis en train de manger un citron j'ai juste continué à marcher quelques mètres, je suis tombé sur ça par terre, c'est aussi un fruit, ça sent, ça sent la fermentation, en fait il y a juste un tout petit peu de chair mais c'est un peu sucré comme ça, ouais c'est plutôt agréable, je sais pas ce que c'est mais ça c'est bon, c'est pas mal du tout ce fruit, hein. je suis vraiment content parce que on marche juste quelques mètres dans la montagne, on tombe déjà sur des fruits, franchement c'est magnifique Alors là c'est fou parce que dès qu'on croque, ça fait comme une noisette. En fait autour ça fait un peu comme une grenade, un fruit rouge ou quelque chose comme ça. Donc ça fait ce mélange de goût dans la bouche. C'est énorme. Donc vous voyez ces, ces petites coques là qu'il y a par terre. Il y a des petits fruits dedans et en fait c'est le fruit du cola. Le nom Peul c'est Goombambe et sinon le nom sérère, c'est Bam. Donc apparemment on en trouve plein dans les îles du Saloum Il y a une île en particulier qui s'appelle Bamlog Et le nom vient justement de ce fruit Donc Bam en serrère Et il y en a plein dans la forêt Il y en a vraiment partout Les arbres sont immenses Il y en a des rouges, des jaunes, etc Putain il est énorme Il y en a des dizaines et des dizaines C'est impressionnant Ah. Oh, c'est magnifique. Regarde-moi cette vue, c'est incroyable. Et là, apparemment, il y a un village juste en dessous, là. C'est une vue assez unique au Sénégal parce que dans tous les camps où j'étais allé, c'était tellement plat, il n'y avait pas de collines, pas de montagne. Et là, on a vraiment une vue en hauteur, c'est super agréable. C'est tout petit mais il y a un petit rangement en haut, c'est fait avec des bambous, ça a l'air bien solide et c'est des maisons qui ont sont pas vouées à rester pendant des années et des années. C'est des maisons qui posent et qui vont pouvoir transporter même. C'est un village de l'ethnie bélique, donc c'est une des minorités culturelles qui composent le pays Bassari. La mia a de la mienne. C'est... C'est... C'est... La dans le village Bédic, justement, il y avait ces noix de karité qui étaient en train de sécher au soleil. Alors j'ai pu me renseigner auprès des femmes qui étaient présentes dans ce village, même s'il si, euh, y avait la barrière de, de la langue. Mais à ce que j'ai compris, les noix de karité, dès qu'on les trouve, c'est sous la forme que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on les chauffe. À l'intérieur, il y a cette chair qui ressemble beaucoup au marron. C'est un peu euh, la même texture, hein, un peu gras comme ça. Euh, ensuite on les fait sécher au soleil pendant plusieurs jours je ne sais pas combien exactement et là on va les piler en rajoutant à chaque fois un peu d'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte et justement c'est ça qui fait le beurre de karité donc c'est même comestible, on peut le manger, on peut le cuisiner avec tout ça donc c'est super intéressant à voir et apparemment il y a plein d'arbres de karité ici dans cette forêt mais je ne sais pas lesquels c'est, j'ai pas pu me renseigner à ce sujet Salam alaikum <rire> <rire> euh, Comment s'appelle ce village et tu as et tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu tu a tu vois, tu vois, tu tu tu Wow. Les, les hommes, ils sont où? Ils sont en train de travailler? Anna, Anna Gori, Ana, D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, uchandu. d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, uchandu. d'ailleurs, uchandu. d'ailleurs, d'ailleurs, uchandu. d'ailleurs, d'ailleurs, Regardez cette couleur, franchement, ils ont l'air magnifiques. Oh mon dieu! Je connaissais le MAD, j'ai goûté là il y a quelques temps, mais là j'ai l'impression que je suis en train de goûter un nouveau fruit. C'est fou, il y a un goût incroyable, c'est hyper sucré, hyper acide, c'est magnifique. Là ça vient d'être cueilli il y a quelques minutes, il y a encore de la sève qui sort de la tige, on est là, on mange, c'est vraiment magnifique, incroyable quoi. Alors en marchant dans la montagne, je suis tombé sur un autre fruit qui est à la police, donc c'est un fruit jaune comme ça, une sorte de grosse baie. Euh, apparemment, dans la langue locale, ils appellent ça polé. Et c'est quelque chose qu'ils utilisent pour mettre dans le fondé. Donc le fondé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de riolet, mais avec du mille. Et c'est quelque chose qui est très populaire au Sénégal. Les gens mangent beaucoup ça. Ils aiment bien quand c'est un peu acide. Donc à défaut de rajouter du citron, ils peuvent rajouter ce fruit-là, le polé. Le goût acide est super bon. Mais d'un côté, je sais pas, c'est un peu sec sur la langue. je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas le meilleur fruit que j'ai goûté au Sénégal. Elle est trop bonne, elle est bien froide, ça fait trop du bien. Quand, quand tu nages comme ça sur le dos, juste sous la cascade, tu te crois dans un rêve. Franchement, t'as l'impression que l'eau, elle tombe au ralenti, c'est magnifique. Ça, c'est un fruit jaune que j'ai trouvé dans la montagne en marchant. Ça s'appelle Doukoumé, c'est le nom Peul. Bon, le Doukoumé, c'est pas le truc le plus intéressant que j'ai goûté ici. En plus, il faut que je vous dise un truc, là, j'ai croqué. Et en fait, finalement, il y avait des verres dedans. J'arrête pas de cracher depuis avant, là, je suis en train d'halluciner. On descendra bien chargé à la tombée de la nuit un véritable coup de cœur et j'aurais aimé rester davantage, mais je reste épanoui par les rencontres atypiques que j'y ai faites malgré les barrières linguistiques. En quelques jours seulement, j'ai découvert dans cette région verdoyante deux ethnies méconnues, les Bassaris de Kédougou et les Bédigs de Bandafassi, vivant en harmonie avec une nature préservée et sauvage. Je regarde une dernière fois les beautés insaisissables du pays oublié, gardien de ses mystères, avant de reprendre le cœur lourd la route pour Sandiara. Sur le bord du chemin, j'aperçois les vendeuses de mad, symboliques de la région, avant d'entrer dans les savanes pleines de vie du Nyokolo Koba. Admirant les vertes étendues, je me perds dans mes pensées. Je me remémore ainsi les mille découvertes que j'ai faites dans ce long voyage, gardant précieusement les semences que j'ai collectées et sélectionnées à travers le pays. Je sens que mon objectif est bientôt atteint. Les vastes forêts laissent peu à peu la place aux terres arides de la brousse sahélienne Foulés par les sabots des ébus et le souffle de l'arme à C'est alors que le soleil laisse apparaître ses silhouettes imposantes aux formes emblématiques des paysages sahéliens. Ils accompagnent chaque événement de la vie, les fêtes comme les mariages, les maladies comme les rites de passage, et pourvoient par leur richesse aux besoins des populations locales. Véritables arbres sacrés, ils sont au cœur des croyances, des légendes, des proverbes et des mythes. Que serait le Sénégal sans ces arbres, pilier de la tradition et de l'histoire du pays de la Teranga Je m'approche d'un grand arbre respectable, aux racines semblables à de vieux draps qui recouvrent bien des mystères. On dit qu'il abrite mille esprits d'ancêtres immémoriaux. En son sein, ont lieu des cultes animistes dont les villageois refusent de dévoiler les arcanes mystiques. Perdu dans cette véritable culture du secret, impossible pour moi de savoir ce qui s'y passe réellement. Seuls certains témoignages mentionnent l'utilisation rituelle de lait de caillé et de sang de poulet pour entrer peut-être en contact avec un monde surnaturel. Cet arbre mystérieux s'appelle le fromager, surnommé piroguier, ou parfois l'arbre aux amoureux. L'origine de son nom est incertaine bien que certains avancent qu'il s'agirait d'une déformation phonétique de « fort magé, inspirée par ces reliefs rappelant la forme de rides irréguliers. L'arbre imposant est une composante majeure des villages où il tient le rôle de lieu de réunion. On y célèbre des fêtes, on y rend justice, on y prie et on y fait des rites de protection et de bénédiction. L'une de ses particularités réside dans sa floraison irrégulière, c'est-à-dire qu'il peut se passer plusieurs années entre deux floraisons. Son fruit produit ensuite une fibre végétale qu'on appelle capoc. Elle est légère, imperméable, isolante et ne pourrit jamais. Elle est étonnamment douce. Ça ressemble à du coton et quand on la touche, on a l'impression de caresser un chaton. Par contre, le capoc est une matière extrêmement inflammable, comme le montre la tragique histoire du paquebot Normandie. Et le soir, il y avait de la lumière donc, au campement, et toutes les termites sont venues, donc il y en avait vraiment énormément. Et là, ma grande surprise, les gens ont commencé à en manger. J'en ai goûté trois, hein. un Nature, un avec un peu de sel, un cuit avec de l'huile, donc c'était vraiment trop trop trop bizarre. Bon, les gens avaient l'air d'apprécier, il y a même une française qui est venue avec moi qui a dit que ça avait un peu le goût de noisette. Moi, je trouve pas du tout. On le met en bouche comme ça, On... dès qu'on le croque, en fait, c'est trop bizarre. On... On sent un truc dans la bouche, c'est comme... Ah, je sais même pas comment dire, mais... Oh, c'est pas mal. C'est trop bizarre. C'est doux, hein Ah, c'est pas bon. Non, c'est très doux. Très, très. Quand tu le croques, tu sens le truc sous ta dent, c'est, je sais pas, c'est horrible. Rien que d'y penser, j'ai vraiment des frissons là, j'ai la chair de poule, j'ai les cheveux qui s'érissent Laisse tomber. Vraiment, je veux plus jamais en manger de toute ma vie. Ça fait déjà plus de 300 jours que je suis arrivé dans le pays. Les semaines défilent et cette longue saison sèche ne semble jamais prendre fin. Je suis bien content d'être allé au Sénégal oriental, rafraîchi sous les pluies diluviennes et les cascades perdues des forêts verdoyantes. Au Sahel, je me souviens à peine de la dernière fois où j'ai vu tomber une goutte de pluie. Mais le comportement étrange des oiseaux présage que la saison des pluies arrive bientôt. Dans ces longs mois de sécheresse se dressent avec force deux arbres vigoureux, le tamarinier et le datier du désert. On retrouve le tamarinier, arbre modeste mais résistant, dans les remèdes contre la folie, l'impuissance et la stérilité. Il est plus souvent utilisé dans la cuisine sénégalaise dont la sauce acide faite avec ses feuilles est un véritable délice. Il pousse dans les terres arides de la brousse, bravant les nombreuses tempêtes de sable aux côtés du dattier du désert. Ce dernier n'est pas considéré comme un arbre sacré, mais certains l'utilisent dans des rituels magiques durant lesquels ses épines sont enfoncées dans un cœur de bœuf ou de mouton afin de jeter un sort. Comme pour les mystères du fromager, difficile pour moi d'en apprendre davantage. Le dattier du désert, par sa faculté impressionnante à se développer dans des sols à l'infertilité apparente, se retrouve dans une vaste zone de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Il est alors capable de survivre deux ans sans aucun apport d'eau, faisant de lui un véritable symbole de ses environnements hostiles. Mais une silhouette imposante le détrône de loin. Arbre sacré parmi les arbres sacrés, considéré comme le roi de la brousse sahélienne, le mythique baobab se dresse devant moi tel un arbre-monde. Emblème du Sénégal, c'est la première plante qui m'a marqué dans ce pays. Il tient pour moi une place à part dans la flore ouest-africaine. Comme le dit le proverbe Wolof, si grand que soit le baobab, une simple graine est sa mère. Haut de ses 25 mètres, le baobab est un arbre séculaire dont certains spécimens sont vieux de plus de 2000 ans. Sa longévité, sa taille gigantesque et sa forme mystérieuse ont fait de ce mastodonte une source intarissable de mythes et de légendes, de rites et de dévotions. Demeure présumée des djinns, c'est un lieu privilégié pour de nombreux rituels occultes dont j'ignore la nature exacte. La singularité de son tronc creux lui a donné le rôle de cimetière pour les griots, barde de caste inférieure, porteurs de traditions orales. Ces derniers y étaient embaumés, momifiés et accrochés, de crainte que la terre ne devienne infertile au contact de leurs corps défunts. De nos jours, il conserve son importance dans les cultures du pays. Tout comme le fromager, c'est un arbre à palabre où les villageois s'expriment sur les problèmes du village et prennent des décisions importantes. Également source d'habitat et de nourriture pour de nombreux animaux, c'est un arbre providentiel pour les populations locales. Toutes ses parties sont utilisées, des racines jusqu'aux feuilles, et seul son bois trop mou est mis de côté. Son fruit, surnommé pain de singe, est préparé dans plusieurs plats sénégalais comme le boui le jus le plus consommé avec le bissap. Ces graines, quant à elles, peuvent être torréfiées pour servir de substitut au café. Enfin, ces feuilles sont transformées en poudre, le lalo, ingrédient essentiel à la cuisine locale, notamment pour le couscous traditionnel de mille. Le majestueux baobab mérite amplement ses titres honorifiques, et sa présence rassurante m'accompagne dans le long trajet vers chez moi. J'admire avec humilité les silhouettes mystérieuses de ces arbres sacrés dont j'ignore les secrets. Présents depuis des siècles, ces arbres providentiels rendent témoignage de l'histoire du pays, enracinés dans les traditions des peuples qu'elles nourrissent, abritent et guérissent. Difficile pour moi d'imaginer ces paysages sans ces plantes emblématiques. Se dressant tels des arbres du monde, des arbres de vie, on dirait que rien ne peut les atteindre. Ils semblent éternels, Capable de résister à tout, à tout, sauf aux hommes. Nouvelle or jaune, le sable est la ressource naturelle la plus utilisée après l'eau, devant le pétrole et le charbon. Omniprésent dans notre quotidien, il y en a dans les infrastructures, les ponts, les routes, le verre ou encore les cosmétiques. Cette ressource n'est pas illimitée et son extraction, souvent illégale, constitue une menace redoutable pour l'écosystème, au point où certaines plages disparaissent. Au Sénégal, les réglementations pour protéger les plages et les côtes des extractions de sable sont toutes contournées. Des mafias organisées continuent de fournir le précieux matériau que des entreprises du BTP mélangent au ciment pour bâtir toujours un peu plus. Ces images datent de 2007. On y voit des camions sur des plages au nord de Dakar. Une exploitation à grande échelle à l'époque, pendant plus de 20 ans. Le sable marin a alors un avantage considérable. Il est gratuit. Corruption des administrations, exploitation des travailleurs, dégradation environnementale, mise en danger des populations. Le sable est au cœur d'un vaste problème mondial dont aucune autorité ne semble vouloir prendre la mesure. Au bord de certaines plages ou dans des endroits perdus dans la brousse, entourés de baobabs ancestraux, je découvre avec effroi des dépôts sauvages de déchets s'étendant sur des surfaces immenses et dégageant une odeur insupportable. C'est une des premières choses qui m'a frappé en arrivant dans le pays. Sur ces grands monticules d'ivagues du bétail, grignotant des bouts de plastique, L'image semble irréaliste, et malgré les mois qui défilent, je ne m'y habitue jamais. Il faut savoir que dans ce pays, moins de la moitié des personnes bénéficient d'un ramassage collectif des déchets. Et ça fait qu'ils n'ont pas de solution en fait de recyclage, ni quoi que ce soit. À chaque fois qu'ils ont de leurs poubelles soit ils les incinèrent, ou soit ils vont les balancer dans la brousse, dans des décharges à ciel ouvert. Malgré la richesse et le potentiel de la flore de ce pays, je constate avec peine que des décisions économiques et politiques étouffent les racines du développement sénégalais. Bien sûr, ces problématiques ne concernent pas seulement le Sénégal et s'inscrivent parfaitement dans la lignée des conséquences néfastes de la mondialisation. Je rentre enfin chez moi, épuisé mais enrichi par ce long voyage. Au fil de ma quête, j'ai découvert la richesse verdoyante de ce pays, des régions arides du Sahel, aux contrées mystérieuses de l'Orient Sénégalais en passant par le pays de l'abondance. J'ai collecté minutieusement les semences de chaque région afin d'alimenter une vaste pépinière prémisse d'une forêt nourricière. Ce fut le fruit d'un travail assidu de près d'un an, encouragé par le plaisir de voir grandir mes plantes jour après jour. Loin de mon jardin, dans le projet où je travaille, se développe un orphelinat et une petite école de brousse. Les enfants pleins de vie m'ont bien fait rire cette année et j'ai une surprise pour eux. Le Sénégal m'a tant donné et je souhaite lui donner en retour. Ainsi, j'ai décidé de confier ma pépinière au projet agricole et aux enfants, qui auront le plaisir de participer à l'essor d'une véritable forêt providentielle. symbole modeste de l'héritage verdoyant du pays, j'ai que les jeunes générations sauront se réapproprier les richesses de la flore qui les entoure. Il y a aussi dans cette pépinière des plantes originaires de régions lointaines, que les enfants d'ici n'ont pas forcément l'occasion de découvrir. Certaines viennent même de France, de Corée et bien d'autres pays. C'est l'héritage que je laisse avec joie au pays de l'hospitalité. Dans quelques heures, je retournerai en France, changé à jamais par cette aventure singulière. Je regarde pensif mon petit jardin que j'ai vu grandir. Je vais bientôt devoir le laisser derrière moi. Mes chiens m'accompagnent, eux qui ont un jour croisé mon chemin et dont je me suis occupé, que je confie avec peine entre de bonnes mains. des adieux est là et me laisse sans voix, perdu entre nostalgie et profonde joie. Adieu aux plantes merveilleuses de ce pays, adieu aux personnes qui m'ont si bien accueilli. J'espère revenir un jour et voir de mes propres yeux la forêt nourricière dont je rêvais, abritant en son sein les enfants de la brousse. Adieu Sénégal, je te remercie. Prochaine destination pour mes frères et moi, la Corée du Sud. Terre d'origine de notre mère, un long périple nous attend. Nous, fils d'Orient et d'Occident.